N'oubliez pas, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le retour des vidéos cuisine, ça fait quelques mois qu'on vous avait rien fait, je suis avec mon gars, Joël comment vas-tu Ça va très très bien, prêt pour... Euh la remontada, j'avais gagné la dernière épreuve Aujourd'hui, on va encore s'imposer Parce que sur toutes les vidéos qu'on a faites, c'est sa première victoire Je crois qu'il y avait 3 ou 4 1 pour l'instant T'as l'occasion de pouvoir revenir, on est aujourd'hui à Lyon 7ème, vers Gédo, à la Maison Margotin Voilà, qui nous reçoit euh, très gentiment euh, C'est une pizzeria de qualité Et en plus, vous allez pouvoir avoir une petite surprise Parce qu'on va refaire des pizzas On en avait déjà fait en 2019, c'est moi qui avais gagné Mais cette fois, les recettes qu'on va faire Qu'on va inventer, en quelque sorte, vous allez pouvoir Venir ici même et les acheter D'accord Vous allez pouvoir les acheter et ça déterminera petit peu une sorte de vote du public qu'on reverra lors d'une prochaine vidéo donc ça va durer quelques semaines d'accord la recette sera présente et on a comme d'habitude le jury pour venir euh, nous juger donc le proprio qui va nous montrer comment faire des pizzas ensuite on aura les ingrédients à notre disposition on invente nos recettes et puis voilà t'es chaud prêt prêt prêt prêt t'es chaud basse crème fraîche retenez ça basse tomate on y va Dégueulasse. <rire> Bonjour monsieur, comment allez-vous Merci de nous recevoir, ça fait très plaisir. Avec grand plaisir. Vraiment, c'est grave Merci cool. Merci à vous. De nous laisser l'occasion de pouvoir venir un peu abîmer ta cuisine. Ouais. Ça fait combien de temps t'as tu as ouvert là, Ça fait depuis le mois de mars. là. Ça se passe Ouais, nickel, impeccable. J'ai regardé sur Google les avis, ils étaient bons. Hein. Pour l'instant, on a des bons retours. Ouais. T'inquiète pas, ma pizza va augmenter ton chiffre d'affaires. On va passer au-dessus de 5. Je vais augmenter tes ventes. Vu voilà. qu'il parle beaucoup, je suis chaud que tu nous montres un petit peu comment on fait. Ouais. Comment ça se passe Donc en gros, moi sur ce plan de travail là, j'étale la pâte. Ok. Je l'envoie sur ce plan de travail là où on garnit la pizza. Très bien. On envoie au four. Allez, montre-nous un petit peu la magie. Donc la pâte. Hop. Oh là là là là là. Oh, J'ai trop peur de faire n'importe quoi avec. T'as l'impression là Genre, euh... Si ça va, il y a des essais, tu peux en rater. Ouais, oh, mais il y en a d'autres après, si jamais. Bah eh ben, voilà, t'inquiète, ouais. monsieur. Tu as déjà l'avantage du jury de base. T'es ouais. à domicile. Non, là, il est en train de créer un storytelling. T'es chez toi Il est en train de créer un storytelling Dieu. Ouais. Tout le monde était contre moi, c'est un tricheur. <rire> Alors, comment ça se passe Alors, du coup, la pâte, donc de base... Je ne vous ai pas montré, elle était retournée comme ça. Ouais. Je la prends. Donc je la jette sur ma main comme ça. Ouais. D'accord. Comme ça, je la porte, je la mets ici sur le tas de farine, ça va me permettre de l'étaler en glissant. Génial. Moi, si je la mets direct sur ça, ça va coller. Après une fois que je l'ai posé, je reprends un peu de granito, ça s'appelle du granito, je le repose dessus comme ça au moins ça va glisser. On crée les bords. Donc on va faire avec les mains, on va pousser comme ça. Ah ouais tu te rappelles de ça, Joël ou pas ouais, ouais, ouais, ouais. Fêches, je crois. Et au moins vous... Il ne faut juste pas toucher les côtés. quoi. Et ça vous... permet un peu de mettre un... on veut dire de la largeur. Voilà, exactement. Tu peux au moins ça te permet de l'agrandir déjà une première une première fois. Une fois qu'elle est assez grande, donc à cette taille-là, que ta main elle peut rentrer dedans, tu as plusieurs solutions. Soit tu veux essayer de l'étaler à la main, donc tu poses une main-là contre le rebord, sans trop appuyer. Et avec cette main droite, si t'es droitier, tu tires, ah. tu tournes. Un ah petit oui, de tour. tu te rappelles, tac Et tac. en fait, tu refais, tu tires, tu retournes un petit quart, hop, hop. Retiens bien le geste, hein. il est propre t es, t es, le geste. Je me concentre sur ça. Je sens que ça va être décisif ce <rire> truc. Une fois qu'elle a cette taille, qu'elle a cette taille à peu près, c'est quasiment la bonne taille. On pose sa main là sans appuyer, on la retourne pour qu'elle se pose sur notre main. Ok. Ah, on la l l lève ouf. et avec l'autre main, on reprend l'autre côté. Oulala, Pour la poser, faut que là, cette partie là, elle tape dedans. Ok. Enfin, pas qu'elle tape, mais il faut qu'elle racle, qu'elle s'arrête contre la grille en gros. D'accord. Hop. Le mieux, c'est qu'elles sont un peu plus grandes comme moi, là, j'ai fait. D'accord. Après, vous la tapotez un peu sur chaque côté. Ça a l'air d'être simple quand on sait quoi faire quand ouais, même. Ouais, mais c'est parce qu'il a le geste. C'est comme quand ouais, tu voilà, vois... Bah oui Bah ouais, oui, Tire ouais. pied gauche, mais tu peux pas le faire. Et donc, du coup, une fois qu'elle est sur la grille, on peut commencer à la garnir. Et donc là, je vais vous faire une base crème de pesto. Crème de pesto, toi, t'es sensible ou alors c'est juste crème fraîche, crème fraîche Crème fraîche, crème fraîche. c'est le haut niveau. Toi, le pesto les trucs non. C'est pas un gourmet lui. C'est <rire> vrai. Donc quand j'étale, faut vraiment que je laisse euh, le trottoir, faut pas que ouais. je, je le garnisse dessus. Parce qu'après la cuisson, ça va cramer un peu la pâte, c'est pas ouf. Tu peux en mettre plus. Moi sur celle-là, c'est une recette où j'en mets pas plus, qu'après ça gâche le goût du pesto. Très bien. Ouais. Mais sinon, tu, suivant les, les bases, je vous dirai après les. Okay. Plus pour les quantités. Petit poulet halal halal. Exactement. Jo Joël, il a, il a, il a dit qu'il voulait mettre du poulet halal pour une raison marketing. Exactement. Pour mes musulmans. On va tous manger mes chrétiens. On va tous manger cette recette. Il voulait fédérer un petit peu. Et puis à la fin, pour pas que le poulet, il, il crame trop. Ça, ça c'est du petit poulet, poulet de planer, Ça, ouais, ça c'est du poulet, ça. Oh là là là là. Ah, là y a, y a, ça c'est chaud, ça, sur les pizzas, j'aime trop. J'ai faim là. Voilà. Allez, vas-y, let's go. Ah ouais et là, c'est le four que je vous ai expliqué. Ça va aller là-dedans et voilà. ça sort dans. Ça X rentréci, temps. et ça sort en 3 minutes. Donc tu la poses comme ça sans faire d'un coup. D'accord. Parce que si tu fais un à coup, ça va la rétrécir. Ok. Donc, tu la poses au début comme ça, une fois que t'as posé le devant, tu mets ta main derrière et tu la fais glisser euh, comme ah, ça. Super. Et, euh, tu laisses 2 cm ici, Ok. et c'est bon. Et là c'est RDV dans 180 secondes Ouais voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau des garnitures voilà. Là on a des légumes, donc tomates cerises marinées, courgettes marinées, aubergines grillées. Ok. Là on a les poivrons. Poivrons, tomates cerises marinées, aubergines grillées. toi ça te parle pas toi Non, ça c'est des trucs de vegan ça. Là on a les fromages avec le poulet, donc ça c'est du taleggio, c'est un fromage italien, c'est un peu comme de la raclette. Mmh. Là, c'est du gorgonzola, du chèvre. ok du verre en plus C'est pas mal ça, j'aime ce que le je vois là La mozzarella vois le ça jambon blanc. Ok. Ah, ça, il est trop, trop Champignons. On veut coûter si je mets du jambon. <rire> si je mets du jambon, je pas pas faire beaucoup de ventes <rire> Et après, on a un autre type de mozzarella. C'est un peu comme celle-là, mais elle est plus fondante. Ok. Ça, c'est de la spianata piquante, donc c'est de la charcuterie également. Là, on a les oignons et là-bas, les anchois. Tu déjà ta recette Ah, je la connais Est-ce que ça te dérange de passer en premier oui. Je en train d'avoir. il faut premier. Vas-y, vas-y moi. La mouille. dernière fois, au Bergartaco, c'est moi qui ai fait Vas-y, moi, je me mouille. Non, en vrai, c'est mieux que je commence, que... comme ça, il n'y a pas... Il me dit, je vais un faire copier dans les commentaires, mais je vais aller Non, mais Parce de toute façon, je... déjà, on a pas la le même base. comme ça, aujourd'hui, il a fait comme... Je te sens confiant aujourd'hui. T'es venu avec une casquette des Lakers et tout, es... Ouais. Pour faire comme les YOLO là. Ah oui. Ah ouais, tout le temps... Parce que vaut... moi, j'ai mis mon petit... Mon durag. Ouais, ah, là, toi, tu fais, mec, euh, de la plonge. <rire> c'est mec de la plonge qui met des trucs comme ça. Tu veux, veux l'appeler comment ta pizza La hood pizza. Au milieu de toute sa carte, il va y avoir la de pizza Bah ben oui À ah, ce qui est en train de sortir de ce four qui n'aimait pas de fumée oh. et extrêmement serré. Ça, ça, ça, la sauce est petite là, putain Ah ouais, c'est vrai que... Hey, J'avais oublié le détail de l'après-cuisson. Ouais, en vrai, c'est ce qui fait la différence sur les pizzerias. Moi, ouais, il faudra rajouter un détail sur mes pizzas. Il faudra mettre un J avec les tomates. <rire> Oh, le relou Je <rire> suis mort Donc les bits mozza, je les coupe en 5, je commence par l'extérieur de la pizza et je finis toujours au centre. Quand on garnit, on fait souvent comme ça, on commence par l'extérieur et on finit au centre. Attends. Faut manger moi, au moins deux trois parts pour bien, <rire> pour bien goûter <rire> Pour être sûr de la saveur <rire> Par contre, la sauce crème fraîche pesto est en train de me faire revoir mes plans <rire> Retour en cuisine, après avoir bien dégusté, après avoir bien mangé, on va pouvoir y aller, ça y est, t'es plus lucide là, t'as mangé, t'es cool Non, je suis en forme. Là, t'es en forme Je suis prêt. Eh ben écoute, c'est parti, détaille-nous ta recette et envoie un peu tout ça. Là, je vais prendre la pâte là, tu vois, comme ça, ça, ça reste, c'est ça avec toi, ça colle pas après, ah, Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh là là là là. Et là, c'est le moment où tu dois un peu élargir Ouais avec les doigts. N'hésite pas à remettre un peu de farine si tu veux pour que ça glisse mieux pas trop de sacoche. <rire> ah ça y est, il est dans le t'es dans le RP là. Non, je... ah, Comme ça j'ai les bonnes mesures <rire> Il dit pas Il dit pas moi. <rire> je suis Je suis dans les bonnes Ah là attends attends je lâche. là. Je vais je vais derrière, tu veux rester ouais. un peu Non regarde. non, t'inquiète. Okay. Je me semble, je, je, je le fais pas, je, je te montre. Il me semble que tu poses ta main là, après tu prends ça, t'élargis et après tu tournes. Ah comme ça là. Attends. Voilà, mais oublie pas les bords. Ouais, faut pas écraser les bords avec oui. la main gauche. Oublie pas les bords. Voilà. La main, voilà, hop, nickel. Et ensuite, voilà, parfait. Voilà, là, Joël. Mais dans l'autre <rire> sens, la <là>, patte. <rire> oh, oh Oh là là là là ah, ah, ah. C'est un peu. Euh... Tu t'es un peu précipité, je crois. Non, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, c'est pas mal, là. <rire> eh, c'est quoi ces bords C'est le mur Maria non, t'inquiète. <rire> Ensuite, je vais mettre de la crème fraîche. Ok. Parce que la base crème fraîche, c'est mieux que la base tomate. Dites-le dans les commentaires s'il vous plaît. Oubliez pas de laisser un centimètre hein. Ouais. Un centimètre du mur maria. <rire> <rire> un centimètre du mur maria. C'est pas mal hein Franchement, on dirait vraiment que tu fais un gâteau. Non, c'est pas mal. <rire> un avionnette. Il euh, y a beaucoup de crème. Mais euh, ça va en vrai. Juste même. Moi j'aime bien nos la recette parce que ça va marcher. Ça. Ah ouais non mais. Après. j'y j crois. <rire> Joël, tu veux pas recommencer Non, t'inquiète. mais tout mon cœur, ça va marché. Alors moi, je voulais faire un truc très simple avec des champignons. Ok. Sur les champignons, je trouve souvent que ça relève le truc. Ouais. Mais je vais pas, pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre un petit peu, tu sais, histoire que chaque personne puisse euh en avoir sur sa part, mais pas non plus blindé, est-ce que moi ça m'énerve quand j'ai des pizzas où il y a que trop de choses. Donc choisi. tu vas faire fromage pour les champignons Ouais voilà, un truc simple. Rien de plus Ah ouais, simple hein. Classique Ah classique, la, classique. Hood, la hood pizza La route pizza Il y a pas trop d'ingrédients parce que dans le hood, tu manges pas beaucoup. T'es content de ta réalisation pour l'instant En vrai, ouais. Après, j'ai un, peu... un peu peur par rapport au fait que... Tu sais, la pâte, elle me paraît un peu fine vers le milieu. Ouais Peut-être que je me suis un peu raté sur un ouais, truc comme ça. peut-être un peu trop fine, mais Mais je... si Normalement, dans Honnêtement... Euh, pas mal. Pas... Ouais, ouais, Et en vrai... Euh... T'as prévu d'ajouter quelque chose après cuisson Oui Une d'olive. Et je te conseille de la recrémer quand même avant. Ah les ouais champignons, tu as la recrémer avec le bib. Ouais. Ça oublie pas, comme il nous a dit, tu peux mettre un euh, petit peu... Elle cramera pas trop fort. Surtout pour les champignons et le poulet. Ça se voit que c'est bon. Bah ben, génial Franchement, en vrai, ça va. Vraiment, quand t'as commencé la pâte et tout, je m'attendais à une plus grosse catastrophe. Monte-là à la droite. à droite. Non, mais en vrai, les bords, ils vont gonfler, là. Ça, ça a pas trop les abîmer en vrai. Ça va, c'est pas mal là en vrai. Ouais, ça m'a l'air. Euh... T'es content ouais, ouais, ouais. Très bien. Je pense que je vais commencer la mienne en attendant. Je commence, je retourne. Hop. Alors, forêt faudrait déjà. Il y a, Là, c'est bien foutu là. là il, il, il a malaxe. Je retourne une fois en plus. Avec ouais. amour. C'est ça. Hop. Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien fait pour l'instant. Hop. Ouh. On essaye non, de... t'as des, des petits doiffons en fait. Hein. T'aimes bien Ouais, ah, t'as des petits fins c'est tout mignon. <rire> <rire> Mais tu vois, c'est pas fini encore. Tu vois, je peux apporter un peu de détails ici, tu vois. Et je pense que là, le moment est OK pour... Euh... Ouais, là okay. tu peux. Ouais. Donc là, tu vois, c'était ça. Et c'était ça. Ça. Ça. Il faut appuyer le moins possible, entre guillemets. Ah, OK, ah, je ça, pensais justement, OK. Ça. Là. Parce que vu que la pâte, elle est fine, c'est là où tu peux ça, justement la vider. Euh, la et ouais, la déchirer, ouais. OK. Et bah, franchement... Bah, franchement, nous... No hate, franchement, le lourd. C'est pas mal, je trouve, là. Ouais. Là, vraiment. En vrai, de vrai. Euh... Là, je suis content. Ça part bien. Hey, il a le sourire. Il sait que. <rire> ça part bien. Je me suis pris une vitesse sur la... sur la coupe, sur la pâte. Hop, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ça. Voilà, nickel. Ça. Et ensuite, mmh. je mets doucement. Euh, dans l'autre sens. Ah oui, comme voilà, ça. Voilà, comme ça, ouais. Ouais. Ah, attention. Après, vu que ça, il y a la truc, Hop. là, ça va pas collé. Oh, elle sort Attention, vas-y, va voir la pizza de Joël, je commence mes ingrédients juste après. Oh, la pizza, elle a l'air incroyable Vas-y La sortie de la oh. pizza de Joël Eh, oh. eh hey, hey, J'ai mal parlé eh, Notamment sur les trottoirs, mais... Si tu veux te reconvertir, Joël... Euh... <rire> ah, moi, après, <rire> je vais venir bosser... Euh... <rire> voilà, regarde, regarde, film là, elle est vraiment jolie Elle est vraiment jolie Eh, hey, franchement, Joël, c'est pas mal ce que tu fais C'est pas mal, on aime bien Allez, Joël, fais ton après-cuisson, je reprends derrière Oh, ce voilà. coup de main. Hein Ce coup de main. Voilà. Et là, ça y est, c'est fini Huile d'olive, non, pas plus. Euh, Vas-y, montre-la de près. La pizza de Joël, c'est à vous de juger. Voilà. Hugo, je te vois avec des yeux amoureux, toi, ça me plaît pas, là. Hop, je vais prendre cette sauce tomate. Oh là là. Content de faire de la pizza euh, ancestrale. La pizza du 6e siècle. <rire> la pizza de l'époque de nos grands-parents. Ah ouais, plus bien, hein. Encore. On est au 21 e siècle, c'est crème fraîche. Est-ce qu'il y a une recette de pizza tomate que tu aimes bien quand même Non mais en vrai, c'est pas que pas que j'ai un dégoût vis-à-vis -vis de ça, c'est vraiment une préférence. Moi si j'ai faim, tu mets une pizza tomate, je la mange tout de suite. J'ai pas de problème avec ça, mais vraiment à choisir la crème fraîche, c'est vraiment le truc. Euh... Mais ça c'est quand j'étais petit, j'ai développé ça. Euh... Quand mes parents étaient séparés, mon père m'emmenait, il avait tout le temps des tickets restos et tout le temps il prenait des pizzas euh, de, de je crois Pizza Hut et ouais. il avait des crèmes fraîches Et c'est là-bas que j'ai découvert. Et je m'enlève ça tous les week-ends. Et depuis, je suis trop dans. T'es piqué je... Depuis, je suis un mec de la crème fraîche. En vrai, de vrai, je viens de réaliser. Non, il y a des pizzas de base de tomates qui sont énervées. Bah oui, gros. Mais surtout celle des pizzas, je trouve. Pizza, tu kiffes Ouais. Tu sais, avec la grosse pâte épaisse, là, la... la pâte panne, ça parle Ouais, maintenant, c'est le moment pour moi d'entrer en scène. Qu'est-ce qui va nous faire Et de faire des choix difficiles. Qu'est-ce qui va nous faire T'es prêt ou pas Qu'est-ce que tu caches Attends, je réfléchis un tout petit peu. Ah oui, non, mais déjà. 100%. Hop, ça y a pas d'hésitation. Alors ceci c'est des poivrons. Ok. Et moi les poivrons, je trouve que ça fait, euh, ça me donne des émotions, des larmes. Ça me rappelle euh, des souvenirs euh, positifs. Ok. Champignons. Moi oh. j'adore les champignons dans les pizzas. Moi je kiffe les champignons aussi. Oh, vraiment. Genre euh, vraiment les champignons c'est exceptionnel. Quand je cuisine vraiment, déjà de base, oignon, champignon dans à peu près tout ce que je fais. Ouais Oignon, oignon. Ouais. Oignon, champignon c'est genre vrai. une base, euh, tu vois. Sévère. Regarde. Joël. Là, ce que tu es en train de voir, c'est un truc qui va te faire perdre, et c'est un truc que les gens vont venir acheter parce qu'ils ont adhéré à un projet <rire> et à une idée, <rire> pas un homme. <rire> là, Joël, dans trois minutes, t as ta défaite qui sort du four. La création, la pizza de Zach, euh, basse sauce tomate, mozzarella, poivron, poulet, champignons, et j'ai pas fini. Oh là, là là là là là là là. Ah, je suis fier de ce qui est en train de sortir là. C'est vrai que les morceaux de poulet grillés comme ça. Avec la tomate ça a de la gueule. Ce n'est pas fini, je l'ai dit, c'est pas terminé. Pas, euh... Ah oui. Il manque 2 trois trucs. Je vais ajouter un petit peu de tomates supplémentaires. Hop Et ensuite, on va ajouter un peu de. Voilà pour ma pizza. J'aurais peut-être pu ajouter autre chose. J'ai hésité un moment à la roquette, mais moi-même j'aime pas trop quand il y a trop de la roquette et tout. On a deux oppositions de style ouais. clair et net. La pizza de Joël ici, crème fraîche, l'efficacité, crème fraîche, poulet, champignons. Ma pizza à moi, basse sauce tomate, euh, poulet, poivron, champignons. Petite tomate et enfin euh, euh, des billes de mozza ajoutées à la fin. T'es content de la tienne Ouais, totalement. Tu trouves comment la mienne de visu Moins bien que la mienne, mais pas mal. La tienne, je la trouve vraiment bien. Ouais, elle est pas mal. Voilà, bon. je, je le dis, je la trouve vraiment bien, pas la tienne. Pas mal. On s'installe juste là-bas Allez-y. Allez, allez let's bon, go. Bon. Allez, c'est parti. On va tester nos pizzas. Donc, euh, je goûte la mienne, il goûte la sienne. Après, on a interverti. Nous, on juge pas. Et après, derrière, Hugo va passer en premier. parce que Non, Maxime, après Hugo et après Alex. Et ces derniers détermineront qui a le mieux réussi euh, ce contest. Allons-y. Vas-y. Elle est trop bonne la mienne. Tu kiffes ah ouais. Moi la mienne est exceptionnelle. La vive de la crème fraîche. Tu sais que j'allais dire vive la tomate <rire> Je te laisse goûter celle que tu vas te faire perdre. Bon. Allez, je fais le mec. Tu t'en penses La tienne est simple et efficace. Mm. Simple et efficace, c'est vraiment le truc. C'est moins la base tomate, mais les poivrons font la dive de ouf. Les poivrons, ils font une dive mm. de zinzin. Hein. Moi j'aime bien la tienne. Ouais, j'aime bien, mais je suis biaisé. Moi je préfère faire la base tomate. Oh, pris. Pris. <rire> non mais c'est le fond, c'est la vérité du fond qui est sorti. Mmh. T'as eu un tic. On va faire passer Maxime en premier pour goûter ses pizzas. On va lui demander un avis objectif. Et vous-même derrière, vous aurez la possibilité, je le rappelle, de venir acheter ces deux recettes ici même. La à de pizza ou alors, je trouverai un nom d'ici là. <rire> vous inquiétez pas, Que ce sera à la carte où vous pourrez kiffer. Let's go. Let's go. Je commence par la crème parce que la. tomate.. Je commence avec la crème vu que c'est ce qu'il préfère. Non mais la tomate, ça va gâcher le goût. Et ouais. Joël lui met pas une pression. <rire> Joël, il regardez en te face. Plaît Plaît. Et En vrai, <rire> les champignons avec la crème. Oh, ça, elle est sympa celle-là. Elle est bien celle-là Avec les champignons, oh, d'accord. Moi, je remarque que t'as pas fini la barre, mais c'est. Mmh. Ah, ça a l'air de te parler, là. Hein ah ouais. Oh mmh. là là là là En fait, sans la cuisson, elle aurait été trop classique. Non, mais moi, j'avais moi, dans ma tête la ah, cuisson. Ouais. Je l'ai dit avant qu'elle aille au fond. Mmh. Sans la cuisson, ça aurait été trop classique. Là, elle est bien. Il y a trop de tomates, par contre. Un tout petit peu trop ah, de tomates. Ouais, trop de base tomates. C'est vrai que du coup, elle coule un peu, mais en goût, franchement, elle est, elle est propre aussi. On, on réglera ça sur la carte. <rire> <rire> mais allez, euh, champignons et la crème, là, je crois que... À qui donnes-tu ton point, monsieur À Joël. Joël 1-0 pour monsieur. <rire> allez, Hugo, un avis objectif Je vais commencer par celle-ci. Ra Rappelle-toi qui paye ton salaire. <rire> Goûte-moi ces poivrons. Ce petit champignon, cette file, ce filet de ah, Il n'a pas l'air de kiffer quoi. la tomate, je, je le vois. Non, c'est sérieux quand même. Ah bah oui, ah, ah bah monsieur, <rire> c'est sérieux. <rire> c'est au tour de celle de Joël. Hugo, monsieur, ah, je crois que je sais qu'il a... Je crois que c'est Joël qui prend le point, hein. t'as fini sa part et pas la mienne. Ah, je t'en voudrais pas. Mm -mm. Non Quoique Je vais en goûter celle-ci parce qu'attends. Attends, attends, attends, attends, attends. Peut-être oh. dans, peut peut dans le money time Alors Peut-être dans le money time Alors peut-être Un petit 1-1 avant le dernier, maybe Non, franchement, les poids cons, c'est quelque chose pour Zach. Ouais. Désolé, mais les non, poivrons. Non, je vais être Quand j'ai mangé les poivrons, toi aussi, ça fait J'ai fait, oh le chien. <rire> J'avoue, j'ai une préférence sur la crème fraîche, moi aussi. Normal, ouais. je peux comprendre. En même temps, c'est triple crème fraîche sur le jury aujourd'hui. Je, je n'étais pas en. Ah, quand même, j'ai perdu à l'extérieur quand même hein, sur, sur un match avec, euh... avec le goût. Ah ouais, c'est un croc seulement chez Alex. Euh... Ah ouais. Parce que Parce moins, tu vois, j'ai pas à manger toute une pizza et tu vois, t'as direct les goûts. Ouais, bah, goûte la sienne en entière, après on va on va s'expliquer en oeuf. Non, je rigole, je rigole, je rigole. <rire> j'ai mon choix. T'as ça, y est Ça y est, bon j'avoue tu es là, j'ai une petite préférence euh, de base normalement sur la crème fraîche. Oh, je... oh. Mais, Mais la pizza de Zach en vrai, c'est un banger Oh la la la la Alors là au moins. Si vous voyez un dislike sur la vidéo, vous savez d'où vous... ça vient. Non, mais par contre, il y a le vote bah, des... des gens qui vont venir. Effectivement, il y a le vote des gens qui vont venir. Je rappelle Maison, Margotin, Lyon 7 s'il te plaît, Maxime, quelle est l'adresse ici exact Du coup, c'est 7 rue Audibert et la à Lyon 8. À côté de Jedo, mais... Juste à côté de Gedo, Mandes France, le... Lyon 8. C'est quoi passait. le transports pour venir ici le Tramway, Tram, bus, T4, tout ce que T2. Tu veux. Et vous pourrez retrouver la pizza de Joël à la carte, la mienne à la carte. Et elle sera disponible aussi en livraison sur Uber Eats et Deliveroo. Voilà. voilà. Si vous avez même la flemme de venir, vous pouvez voilà. peut-être vous-même vous dire... Laquelle est la meilleure Qu'est-ce que vous kiffez Et puis voilà, Joël, j'ai été très content de tourner ça avec toi. Ouais, non, pour le coup, la première fois, les pizzas, je me souviens, ta pizza, je la trouvais vraiment pas bonne. Je sais pas comment elle avait gagné. Là, honnêtement, c'était sérieux. <rire> Là, honnêtement, euh, les poivrons ont fait la diff. C'était bon. Comme j'ai dit, moi, même avant qu'il ait... qu y ait du jugement, même ta pizza était bonne. La réalisation, ouais. tout était le cool. C'est une victoire sportive et gentleman. Ouais, gars. ouais, J'ai perdu 2-1, mais c'était sérieux, tu vois. Merci encore à Maxime à et à la Maison Margotin de nous avoir voilà. accueillis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous savez quoi Si pour une prochaine vidéo, vous avez une idée d'une cuisine que vous aimeriez qu'on je suis chaud. Moi, je crois que mes amis du Karachi l'Indien à Lyon étaient ok pour nous avoir. Peut-être de la cuisine indienne, ça te parle ou pas Oui, bien sûr, je m'en rappelle. Et n'oubliez pas, dans le chat, mettez basse crème fraîche en commentaire. Basse tomate en commentaire. Et c'est tout. C'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo. Finissez bien et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao